Bonjour, alors vous êtes sur le point d'écouter une nouvelle compo mais je voulais la présenter en fait puisqu'il y a un petit contexte autour, un petit peu particulier et du coup voilà, alors il s'agit d'une commande, une commande faite par un orchestre un orchestre d'harmonie, l'harmonie aubier qui est un orchestre de la région de Clermont-Ferrand et parmi eux il y a euh, un certain Philippe que je salue et qui m'a contacté parce qu'il connaissait mon boulot et euh, il a proposé à cet orchestre de me commander un morceau pour ouvrir leur concert de, de célébration des 30 ans de l'harmonie. J'ai accepté, et euh, du coup vous avez euh, compris peut-être euh, ce qu'il y a de particulier autour de cette œuvre, c'est qu'un orchestre, avec des vrais musiciens, a joué ce que j'ai écrit. Donc euh, je vous cache pas que j'étais un petit peu euh, en stress au début, mais je m'étais dit euh, mais en même temps c'est un, un gros challenge, quoi parce que ça, ça change de juste écrire quelque chose qui va être joué par des instruments virtuels sur mon ordi. Non là, c'est des vrais musiciens qui vont lire une partition, déchiffrer, et la jouer. Donc euh, je vous cache pas que le boulot a été enfin euh, je l'ai sous-estimé et il a été très conséquent. J'ai reçu de l'aide, d'ailleurs je remercie euh, Vled et, euh, et Adrien euh, de la chaîne Syllabéo euh, qui m'ont aidé justement à, à améliorer tout ça. Et puis euh, les retours que j'ai eu m'ont permis d'avoir une partition jouable. Alors. Le morceau en soi n'est pas extraordinaire, il est pas, il est pas, ouf. Alors moi j'en suis content, je trouve qu'il te donne la pêche. Hein, C'est, ce qui m'avait été demandé, hein, quelque chose de dynamique, d'entraînant, de, de bah voilà, de festif pour célébrer les 30 ans de l'harmonie, donc un truc un petit peu voilà, un peu fanfare quoi dans l'idée. Ça a marché, je pense. Et en tout cas, ça a été fait. Et ça a été joué, donc je suis allé là-bas pour ce petit concert, puisque je, je, pour moi c'était trop trop important, quoi. Donc je, je, je suis allé voir, j'ai présenté même le morceau, et j'étais très très fier. Et, euh, et ça a été capté, donc j'ai des rushs vidéo et audio de ce concert-là. Mais ce que je vous propose, c'est d'en fait écouter une version audio euh, produite, enfin, euh, voilà, programmée avec des instruments virtuels sur mon FL Studio, euh, pour ensuite, peut-être, si je peux, euh, diffuser euh, la vidéo, bah, euh, voir donc la vidéo de la, du concert lui-même, et donc du, du, de l'orchestre qui a joué ça. Voilà, si je peux la mettre en ligne, je le ferai, mais avec les droits à l'image, je ne sais pas encore trop. Mais dans tous les cas, là, je vous propose d'écouter cette musique, alors entièrement virtu virtuelle, presque entièrement, puisque j'ai quand même enregistré euh, les parties de trompette 1, 2, et euh, de corps 1 et 2, puisque je peux à peu près le jouer, mal mais je peux à peu près le jouer donc voilà c'est euh, mixé vite fait euh, c'est pas ouf mais ça vous donnera une idée et puis après vous pourrez peut-être j'espère voir la représentation de l'orchestre voilà je crois que j'ai tout dit alors je vais remercier Philippe encore une fois, je vais remercier tout l'orchestre et tous les musiciens, parce que peut-être qu'ils vont regarder cette vidéo. Euh, vraiment super, Enfin, je suis, je suis très heureux, très fier et très content du résultat, donc bravo et merci à vous. Et puis je remercie Julien, Jess Altman, pour ceux qui connaissent, qui m'a prêté son, sa caméra pour que je filme le concert, mais aussi euh, bah, cette vidéo-là, l'intro et puis mes prises euh, trompette et corps. Merci tout le monde, c'est super, euh, j'espère bientôt reprendre vraiment les, les vidéos sérieuses, les partoches. En attendant, eh ben, je vous remercie de regarder ça, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour donner un avis, une remarque, il n'y a pas de souci. je vous embrasse. Enjoy